Dans ce dernier exercice, il est demandé de déterminer les personnes qui ne sont plus à jour de leurs cotisations. Nous utilisons la technique de l'autofiltre. Et ici, dans les cotisations, cela permet de filtrer. Par exemple, si les cotisations étaient à refaire en 2015, on décoche 2015 pour garder uniquement les résultats d'avant. Et là, je reviens en arrière, une autre manière de faire va être dans cotisation, appliquer un filtre standard, nous voyons qu'une nous sommes le 28 novembre 2015, et nous pouvons faire cotisation inférieure au 28 novembre 2014, si la cotisation est d'année à année, de même, on va se retrouver avec les personnes qui doivent renouveler leur cotisations.